I mm don't -hmm. Ok, j'arrive. C'est donc dans la banlieue d'Ober City que nous retrouvons. Putain, ta gueule, la voix wow. off Bienvenue chez moi Alors, euh, pour le style, euh, j'ai choisi euh, Art déco. le style Shanghai roquette nucléaire TV, premier sur l'info, il est midi 4. Donc une prise d'otage à meudon la Forêt. Oui, tout de suite retrouvons Stéphane. Génial, on s'éclate, ça sort bientôt. Je ne suis pas d'accord avec le titre du mais film. Ça, c'est pas la bande-annonce. Je vais retweeter la... Vas-y, mais casse-toi, connard, on a eu l'emplacement par la mairie, là Quoi, ouais, ta gueule avec ta coupe de merde, salope, là Vous rien Euh, non Michel, il va falloir m'expliquer là. Regardez, sur ce plan on voit très nettement son t-shirt blanc avec des motifs en noir et blanc, alors que si je bobine... Quand il reçoit l'appel, il a effectivement un t-shirt blanc, mais... Là, le motif est différent. Vous êtes mauvaise langue Michel, il a peut-être juste changé de t-shirt. Dans la même journée Sérieusement Michel Ah vous me décevez Michel, les internautes sont pas venus pour ça. Vous avez pas une perche en chant à la place Réfléchissez Michel, vous croyez vraiment qu'ils utilisent des perches avec un son aussi pourri Oui, bon. Allez, comme vous êtes sympa, je vous offre un bonus. Faites attention au four à cours lumière dans la scène qui va suivre. Quant à moi, je reviendrai avec du lourd, du très très lourd. Ok. <rire> oh putain. Donc, pour fabriquer la machine, j'ai dû étudier toutes les théories sur le voyage temporel d'Albert Einstein jusqu'au ministère. Et alors je te déconseille les visiteurs en Amérique. Ok, et pour ce qui concerne la machine Ouais, pardon. D'après Einstein, plus on se déplace rapidement, moins on vieillit rapidement. Ok, jusque là c'est bon. Donc euh, si on se déplace très vite, genre 20 fois la vitesse de la lumière, on peut euh, se déplacer dans le futur sans vieillir et euh, sans voir le temps passer. Et c'est l'ordre de combien euh, c'est de l'ordre de deux ans et une demi seconde Ah oui, quand même. Et pour leur toi Alors pour cela, j'ai utilisé ma théorie que j'ai nommée la théorie de moi. Ok. Cette dernière est basée sur le fait que si on se déplace rapidement, plus vite que la lumière, et qu'on se retourne, théoriquement, euh, on pourra se voir euh, partir. Sur ce principe, on peut donc voyager dans le passé. Et comment tu es pour déplacer la vitesse de la lumière c'est très simple. Tu vois que dans tous les films qui parlent de voyage temporel ou des téléportations si quelqu'un ou quelque chose voyage dans le temps, la personne ou la chose qui est en contact avec cette chose voyage dans le temps également. Ouais, faire un saut dans les visiteurs. Ouais mais c'est pas important. Donc je reprends. Si on trouve quelque chose qui est assez rapide pour voyager dans le temps, le tour est joué. Ok. Donc il nous faut un truc qui va vite. Des rollers. Ben non Un accélérateur de particules. Ça tombe bien, le groupe de Benjamin, Antoine et Daniel pour leur avoir... TP, ils ont dû en construire un. Sérieux Ouais, ils avaient pas assez de budget pour en acheter un. Hein. Bon, bref, toujours est-il qu'ils ont réussi à miniaturiser pour arriver à ça. On oh, balaise les mecs. Ouais, bon, enfin, c'est pas mal, mais euh, ça restait un peu encombrant. Donc moi, j'ai ré-étudié la miniaturisation et j'ai fait ça. Prise en main facile grâce à une ergonomie jamais vue Voyage temporel, programmable en quelques secondes grâce à sa montre intégrée Et tout ça dans un format mini 5 cm en longueur Pour 3 de largeur et seulement 1 en épaisseur Et tout ça dans un format mini 10 cm en longueur Pour 3 de largeur et seulement 1 en épaisseur Et ça marche Ça reste à voir Il n'a pas réussi à aller cacher sur le sujet, il va se fixer sur leur idée de voyage sur internet. Bien. Il est temps de passer au plan suivant. Et pourquoi on pas tout simplement quand on doit retrouver le futur en une voiture Fonce dans le mur. Ah non, parce que si on fait ça, voilà ce qu'il va se passer. Bah, Qu'est-ce qu'il va se passer euh... Ah oui, pardon. Euh, on s'éclate comme des merdes.